Aïe oh maman, c'était que j'ai vu dès le début C'était que je veux pour toute ma vie C'est le lac qui m'a guile tout bâti la future mère de Mémouna chérie Sans toi je ne vois pas mon futur se réaliser si facilement peu pour ma toi chérie, je suis prêt à tout, sujet. pour toi je pourrais tuer Elle est dans ma tête Oh oh oh oh, oh. Pour elle, je veux que je veux. Oh, oh, oh, oh, oh. Chérie, ne t'inquiète pas. Je serai là pour toute la vie. Je t'ai promis le meilleur. Alors je vais le réaliser. Pour toi les hommes sont prêts à tout. Ils sont prêtes à dépenser. Moi je n'ai rien à t'offrir. Si ce n'est ma mélo et mon cœur, cœur. bébé laisse-moi laisse suis l'homme qu'il te faut, qu te oh, faut Ça vaut pas la peine de vous bavarder Écoutez, tais-toi Elle est dans ma tête Oh, oh, oh, oh, oh, oh. C'est dès que je veux oh oh, oh, oh, oh, Elle est dans ma tête Oh, oh, oh, oh, oh. C'est dès que je veux oh, oh, oh, oh. c'est ma nanga, chérie, maman c'est ma nanga, Mon bijou, mon chocolat ma chérie Moté mananga, chérie, écoute bien ce que je te dis Chez moi en amour on dit, Oti Kandolo En anglais c'est I love you, en français c'est je t'aime Je ne pourrais pas choisir en quelle langue de le dire